On se retrouve aujourd'hui sur Place des Libres Citoyens pour découvrir la revue de presse du début du mois. Donc, Place des Libres Citoyens, c'est un site accessible, libre et gratuit d'un simple clic via un PC ou un téléphone mobile. Nous y sommes. Donc, le premier article concerne le cinéma La Clé, qui est un cinéma indépendant de Paris, le dernier. Et il s'agit d'une tribune par un collectif d'associations qui dénonce euh, la politique de, de mainmise du groupe SOS, qui est un groupe dans le sanitaire et social. Et qui veut mettre la main sur euh, ce dernier bastion associatif Donc, Je vous invite à lire cet article qui est très intéressant et euh, qui est en filigrane donne un état euh, de la politique du gouvernement, notamment vis-à-vis euh, -vis des, des travailleurs sociaux et des politiques euh, dans le domaine euh, culturel, social, sanitaire. C'est bon article. <rire> C'est encore une tribune sur, les, sur le, le retrait des troupes euh, françaises euh, sur, euh, en Afrique. C'est une fondation et euh, ça explique euh, comment Daesh et euh, l'état turc euh, sont en train de massacrer on va dire les, tous les anciens alliés de la France en Syrie. Voilà. Et enfin un dernier article, on change vraiment de, de domaine, c'est l'association Terre de Liens euh, qui euh, qui collecte des, des, des terres agricoles en France pour les donner à à des jeunes agriculteurs donc et l'association Les, et les et des Amis de la Terre, qui sont des associations partenaires. Donc, ça nous parle d'un livre et d'une enquête euh, qui révèle l'ampleur euh, de l'accaparement des terres en France par euh, les multinationales euh, et les groupes alimentaires. C'est vraiment une enquête intéressante. De Longuel, par une jeune journaliste. Voilà. Voilà, c'est trois articles que je vous invite à découvrir, donc sur euh, les différents espaces de place des libres citoyens. Vous pouvez même venir à plusieurs, utiliser la vidéo comme dans une conférence Zoom et, euh, et laisser vos messages les documents qui sont mis à disposition notamment le livre en dehors ici à l'entrée à bientôt